Hello tout le monde, j'espère que vous êtes tous en forme. Je voulais vous partager l'activité qu'on va faire aujourd'hui avec les enfants. Euh, on est au domaine des collines, c'est près de Créon. Donc en fait, notre activité, elle va tout simplement euh, servir à ramasser des fruits et des légumes euh, dans des serres et euh, le plein air gigantesque. Et euh, du coup, je voulais vous montrer un petit peu comment ça se passait. Et puis c'est parti Ici, à l'entrée, ce qui est top, c'est que vous pouvez acheter vos fruits et, les, et vos légumes dans un petit distributeur. Franchement, c'est super, il y a de tout. Euh, là, il y a des fruits, il y a des pommes, euh, il y a des carottes, là, il y a des kiwis. En fait, il y a des paniers, de tout. Donc, euh, voilà, vous pouvez payer, après, ça s'ouvre. J'ai vu qu'il y avait des œufs aussi par là. Enfin, voilà, franchement, c'est une super bonne idée... Euh pour ceux qui sont dans le coin, qui n'ont pas le temps d'acheter des fruits et des légumes, là c'est des bons fruits et des bons légumes, donc euh, voilà, ça c'est top. En plus, c'est un magasin bio direct, donc en fait c'est vous qui allez, euh, c'est nous qui allons ramasser nos fruits et, les, et, vous, et nos légumes et je trouve que c'est une super bonne idée et ça fait découvrir un peu aux enfants les fruits et les légumes divers et variés quoi, voilà. Alors du coup, les enfants ont pris une petite boîte chacun et c'est parti, maintenant on y va, on tourne à gauche. Alors Pour récolter euh, ici, donc il y a un petit pouce vert, comme quoi on peut récolter le le fruit ou le légume qui s'y Donc On nous a dit qu'on allait trouver du chourave, de la salade, des oignons, des carottes, des aubergines, quelques fraises, mais malheureusement, avec la pluie qu'on a eue hier, on va peut-être trop en trouver et s'il y a un sens interdit, il faut pas les récolter. Donc C'est parti, on va commencer la à... Ça se présente comme ça, donc il y a des serres. On a même des petits épouvantails qui sont très sympas. Vous voyez ah, Il faut faire attention, voilà. Il faut enjamber. En plus, ils ont des petites brouettes vous avez les mêmes à la maison, je crois, les bonhommes, hein non, non. non, ils ne sont pas comme ça Non mais franchement, c'est trop mignon pour les enfants, quoi. C'est euh, des petites sorties que vous pouvez faire en famille, euh, quand il fait un peu beau comme ça, qu'il ne fait pas trop chaud. Voilà, ici, on a plein, plein, plein de fruits et de légumes, quoi. Ici, on voit qu'on a des tomates, mais du coup, il y a un sens interdit parce qu'on voit bien qu'elles ben, sont vertes et qu'on ne peut pas les récolter. De ce côté-là, on va pouvoir aller récolter parce qu'il eh ben, y a le bonhomme qui dit qu'on peut récolter. Donc voilà, ce qu'on peut récolter ici, ce sont des salades. Comme elle nous disait, il y a énormément de salades à cette période, comme toute l'année, quoi, et qu'on en trouvait un peu partout. Donc on voit que c'est super frais. Vous voyez la couleur un peu, c'est... waouh C'est des beaux fruits et des beaux légumes qu'ils ont ici. Ici, on est pousse euh, vert parce qu'il y a des courgettes. Là, on les voit bien. On va pouvoir les récolter Hein donc là, il y a des belles courgettes jaunes. Et là, il y a des belles courgettes. Je pense qu'on va prendre des courgettes et on va se faire un bon plat pour ce soir. Tu veux la récolter, Lucas euh, On va prendre... En fait, on nous a donné à l'entrée un petit couteau. Là. Voilà. Sans abîmer. Voilà. Et tu peux prendre la petite courgette et la mettre dans ta brouette. Théo, si tu veux en récolter des vertes, vas-y. Des vertes, toi. Ouais. Là, Théo, bah, il a trouvé une courgette verte. Attention à pas abîmer. Voilà, tu fais tout ça. Tu veux que je te le fasse ah. Vas-y. Voilà. Une super bonne courgette. Vas-y. Voilà, waouh oh, Fais voir Et moi, moi. Attention ton mmh. couteau. Ça, c'est une bonne courgette. Allez, tiens. On a récolté beaucoup, beaucoup, beaucoup de courgettes. Elles sont énormes. Du coup, je pense que... Voilà, ici, on a quelque chose. Lucas nous a dit on peut récolter, on peut y aller. Et euh, eh bien ça, c'est du chou rave. Ça se mange râpé et euh, je connais pas. du di, Dites-moi en commentaire, vous, si vous, si vous connaissez le chou rave. Donc, je pense qu'on va en prendre un, un ou deux. Voilà, ouais, fais voir. Oh, il y a des papillons, il ouais, y a beaucoup d'animaux. On a même entendu des grenouilles tout à l'heure. Euh, je pense que tu peux tirer dessus en attrapant le fruit, enfin, en attrapant le, le chou. Attrape-le, tire dessus, tire. Waouh C'est okay. Ouais c'est top. Voilà. Théo, tu vas en récolter un chourave Moi je connais pas du tout. Je sais pas du tout quel goût ça a. Donc. Euh... Ici, ben, on a des choux. Ça sent hein, le chou mais c'est pas encore à maturation. On voit que. Il y a même du fenouil là, vous voyez. Mais on voit qu'ils sont encore trop petits et que c'est pas le moment de les récolter. Je pense que cet hiver quand on viendra, on va pouvoir faire des bonnes soupes avec tout ce qu'on a là. Allez, je pense qu'après prendre... aussi, on voit que c'est bon et qu'on a de la salade. On va en prendre une seule parce que je pense que si... En fait, le truc, c'est que tous les fruits, euh, tous les légumes donnent envie quand on est ici, donc on a envie de tout goûter et de tout récolter. Mais bon, après, il faut les manger pour pas qu'il y ait de gâchis. Donc, euh, du coup, ben, on va en prendre une, une salade. Voilà. Maman, elle va couper la salade. Et voilà. Elle est coupée. Voilà, une belle salade. On va la mettre dans ta brouette Allez, c'est parti. Oh bah dis donc voilà. allez là on peut y aller parce que c'est super il y a des fraises. Alors par contre euh, le souci des fraises c'est que hier il y a eu un orage et elle nous a dit que si on en trouvait on avait de la chance mais là en fait j'en vois elles sont pas très grandes mais euh, elle m'a dit qu'elles seraient un petit peu flétries, et un peu abîmées bah, à cause de la pluie qu'il y a eu hier. Donc on va. Voilà, Théo il en trouve des super jolies là, on va pouvoir. Euh... On va pouvoir euh, peut-être pas faire une tarte aux fraises, mais on va la déguster euh, comme ça. Euh, parce que ça, c'est le genre de fraises, on les mange euh, soit... Euh, hop, j'en ai une ici. Soit on les mange mais, euh, avec un petit peu de sucre, avec un peu de chantilly, mais euh, j'oserais pas m'en servir pour faire du coulis et tout, parce que ça, c'est des bons fruits, quoi. Luca a trouvé deux belles fraises. Oh, Waouh Vas-y Couteau non, tu peux les attraper juste en, en tirant juste à peine. Voilà, en cassant juste la petite queue. Voilà, parce que du coup, attention. Hein. C'est surtout qu'il faut faire attention à, pas, à ne pas abîmer le reste des... voyez ici, il y a encore des petites... Euh, il y a ouais. des fraises qui ne sont pas encore matures. Il faut éviter de les casser parce que sinon, après, ben, les gens qui arrivent derrière nous, eh ben, ils n'auront pas de fraises. Et là, ben... Je trouve qu'on est assez chanceux parce qu'il y en a quoi des fraises, j'en vois là. Vous voyez, il y a tout le long quoi. Il faut. Euh, il faut un peu fouiller en fait. Voilà, c'est ça, c'est sympa. C'est comme une petite euh, chasse au trésor. Euh, voilà, faut trouver. Faut fouiller, il faut chercher. En tout cas, c'est bien parce que voilà, on est, on est quasiment tout seul. Je pense qu'après, bon aujourd'hui, ils ont prévu de la chaleur. Donc. Euh, je ne pense pas que les gens. Hop là Là il y en a une qui est très belle. Celle-ci, vous voyez, je voulais faire une recette spéciale avec les fraises que j'avais récoltées ici. Mais en fait je me dis que ces fraises-là, ouais super, ces fraises-là, bah, il vaut mieux les déguster, euh, voilà, juste comme ça, avec un peu de chantilly et un peu de fraises, un peu de, de sucre quoi. Allez, ici on va récolter, il me semble qu'il y a des radis. Donc on va passer le petit ponton. Cucu. Voilà. Sympa. Il y a des épouvantails un peu partout parce qu'il y a tellement de fruits et, et de légumes que là il y a des radis. Ouais, on voit des radis. Il y a encore des petites salades. Là il y a des tomates mais elles ne sont pas encore mûres donc il ne faut pas encore les prendre. Le truc c'est que là, euh, à mon avis, euh, il n'y a pas de. Là il y a des fraises mais il n'y en a plus. En fait, euh, il n'y a pas de pousses. Je pense que c'est pas le moment de les récolter parce qu'il n'y a pas de pousse nulle part. Je vois aucune, euh... je vois aucun endroit où on peut les. Mais euh... <tousse> si pourtant les, les, les radis me semblent bons. Hein. Ah, non. non, les fraises ne sont pas bonnes là, Lucas. Là on a des tomates, mais là on voit elles sont, elles sont vertes, on ne peut pas les récolter. Le chou-fleur c'est pas encore la saison. Il y a encore des salades. Et là, ici, on a des épinards. Miam, miam, miam. C'est pas encore bon pour les épinards. Et là, on a des courgettes. C'est pas encore bon. Là, je sais pas ce qu'il y a encore. Et en plus, il y a un petit parc pour pouvoir manger. Si on avait su, on aurait fait un petit pique-nique avec les enfants. Parce qu'il fait pas trop chaud. Il y a un peu de vent ici. Et on, est, on est bien quoi. Alors, en fait, quand on rentre dans, le, dans la ferme, on nous donne le prix au kilo de tous les légumes et de tous les fruits, et, euh, et on vous indique vraiment tout ce qu'il faut euh, faire et ne pas faire. Et il y a un truc qui est pas mal, c'est qu'il ben euh, y a un petit parc pour les enfants, je vais vous montrer ça. vous voyez, il y a un petit parc, on peut même manger ici, c'est vraiment super, à vous voyez. Il y a même des petits animaux par là, je sais pas si on va les voir. Il y a des moutons qui sont super mignons, là. Non mais franchement, c'est une super sortie à faire avec vos enfants, quoi. Vous voyez, ça, c il y a même euh, voilà, des petits, là on les voit, hop, des moutons. Et euh, c'est hyper agréable parce que nous, là, il ne fait pas trop chaud. Il y a un petit vent, là, vous voyez, il y a toutes les serres. Enfin, franchement, c'est une super sortie à faire avec vos enfants. Ça leur montre un peu comment les légumes poussent, comment les récolter. Euh, faire attention quand on les récolte, il ne faut pas les abîmer. Et là, je vais prendre un petit truc de la caissette. J'ai pris, euh... enfin, de distributeur, j'ai pris du jus de pomme. Donc, hop, je règle, et normalement... Voilà, la caissette s'est ouverte. Et on a pris un petit un jus de pomme, parce que les enfants, ils en avaient envie. Franchement, c'est pas mal ce système où on peut... et euh... eh bien, si on n'a pas le temps de prendre ses fruits et légumes, mais eh il y a toujours un petit distributeur. Franchement, c'est top. Allez, je vous montre de plus près, du coup, le panier. Qu on a ramené, voyez il est quand même bien garni. Alors du coup ça on n'a pas pris à la cueillette parce qu'on les a pas forcément vus. Euh, donc c'est ce qu'ils appellent des oignons rouges, mais ça ressemble vraiment à de Donc elle m'a conseillé, euh, la dame qui était là-bas, de, de faire ça, de cuisiner ça avec des légumes et de manger les fans dans une petite omelette que c'était très très très très bon. Ensuite on a. Une belle salade que ben, je pense que je vais agrémenter pour ce soir pour manger. Voilà. Ensuite, j'ai pris quelques radis, vraiment très peu, parce que du coup, comme je le disais tout à l'heure, il ben, n'y a que moi qui les mange et ils piquent pas mal. Parce qu'ils piquent beaucoup. Ils piquent beaucoup, donc euh, je pense que je vais être la seule à les manger. Donc je les préparé. Vous ben, voyez, celui-ci a déjà été un peu grignoté, mais ce n'est pas grave. C'est ça le truc de prendre des légumes, de récolter des fruits et des légumes c'est qu'ils sont forcément un peu grignotés. Donc on a pris deux chou-raves. je pense qu'on va les préparer aussi pour pouvoir les manger comme ça. Et on a pris, ah, je vais peser, oh, je pense qu'on doit bien avoir au moins 3 kg de courgettes. Il y a 1 kg 100 g de fraises. Après le truc, c'est que vous voyez, il y en a certaines qu'il faut... Euh, qu'il faudra déguster rapidement parce que, ben euh, voilà, elles sont un peu gâtées. Mais c'est pas très grave, euh, je voulais pas forcément faire de recettes de pâtisserie avec, parce que je pense que voilà, quand elles sont un petit peu trop mûres comme ça, il vaut mieux les déguster avec une bonne chantilly. Et euh, franchement, elles ont une super odeur. Et je pense même qu'il n'y a même pas besoin de mettre de sucre, à voir. On va quand même, vous euh, voyez, elles sont un petit peu abîmées, mais c'est pas très grave, franchement. Voilà. Donc on a fait une super cueillette et on a même acheté, je pense que vous avez vu tout à l'heure dans le distributeur, on a pris un petit jus de pomme euh, qui est bio, qui est euh, pauvre en sucre, je crois qu'il y, voilà, y a pas de sucre ajouté. Et puis voilà, donc euh, franchement, c'est un super plan pour faire avec ses enfants. C'est hyper amusant de... de récolter tout ça avec ses enfants. Quoi. Après, euh, ils ont une petite partie où on peut visiter la ferme. Franchement, c'est... C'est vraiment super et on reviendra euh, forcément quoi. Et voilà les toquets, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Nous en tout cas c'est beaucoup amusé à ramasser tous les fruits et les légumes. Euh, on va les déguster. Dites-moi en commentaire si je vous fasse d'autres petits vlogs comme ça euh, d'activités avec les enfants. Euh, je vous mets dans la barre de description le lien pour se rendre ici au, euh, à la ferme des collines. Et puis euh, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut